Salut c'est Nick Caraway, donc euh, aujourd'hui on va sortir, on va profiter du printemps, du jardin, je vais vous parler d'un de mes auteurs préférés, Tonino Benacuista. benacquista Benacuista, c'est tout ça. En 30 ans, il a dû faire une quinzaine de romans, une vingtaine peut-être, des bandes dessinées, il a participé au cinéma. Bon, je vais vous expliquer tout ça. En gros, je vais vous dire d'où il vient, pourquoi je l'apprécie. On va parler donc de euh, sa production générale, notamment en bande dessinée et au cinéma. Et je vais terminer par vous présenter les trois romans qu'il faut avoir lus de Tonino Benacuista pour vraiment bien entrer en matière. Je vous propose trois entrées dans son univers. Tonino Benacuista, c'est quelqu'un qui a deux voix principales. Il a une voix grand public et il a une voix, euh, on va dire, plus euh, euh, précise euh, sur, euh, sur le, le choix, le, le style et des choses comme ça. Tonino Benacuista, c'est quelqu'un qui vient du polar. Il a écrit quatre polars au départ. « La comédia des ratés »,« Les morsures de l'aube »,« La maldonne des sleeping »,« Trois carrés rouges sur fond noir ». C'est quelqu'un qui a fait des petits boulots pour joindre les deux bouts, euh, qui a été gardien de musée, « Trois carrés rouges sur fond noir », contrôleur de « Wagon-lit »,« La maldonne des, euh, oui, Maldon des sleeping », c'est bien ça, euh, qui a été également euh, « Parasite mondain »,« Les morsures de l'aube ». Et ensuite, pour parfaire le tout, il a écrit « La comédia des ratés », qui, à mon sens, est l'un de ses meilleurs. J'en parlerai après. Et donc, sur les deux voies qu'il a empruntées, euh, J'ai longtemps lu Tonino, Tonino Benacquista en me disant « Qu'est-ce que ça va être ce coup-ci Est-ce que ça va être quelque chose de très grand public comme Malavita Ou quelque chose de beaucoup plus euh, subtil comme quelqu'un d'autre ?» On va voir ça. L'écriture de notre auteur est extrêmement scénaristique. C'est quelqu'un qui a vraiment un don pour... Poser des péripéties, poser des éléments pour que l'ensemble soit extrêmement cohérent et on voit en ça qu'il arrive du polar. Euh, donc, ce qui fait qu'il a commencé à toucher au roman, aux nouvelles et qu'ensuite très vite il a débordé sur les bandes dessinées et qu'il a été contacté pour le cinéma. C'est pas pour rien. Donc par exemple... Si on prend son roman La Boîte Noire, euh, Noir, pardon, c'est une nouvelle pour être précis, euh, qui est dans le recueil tout à l'ego, euh, ça a été depuis adapté en bande dessinée, avec Ben Acquista qui a décidé de rentrer au scénario, ça s'y prête très bien, et ensuite ça a été adapté au cinéma. Euh, un film d'Antoine de Caône, je crois, non, je suis en train de dire des bêtises, c'est un film de Richard Berry. Euh, le film d'Antoine de Caune, c'est Les Morsures de l'Aube, une histoire de vampire. Bon. À chaque fois qu'il a été adapté au cinéma, je trouve, il n'a pas eu de chance. Ça n'a pas été quelque chose d'extraordinaire. De, euh, par exemple, euh, quand il a écrit Malavita, ça a été adapté également au cinéma avec Robert De Niro. Euh, bon, c'est pas une énorme réussite, je trouve. Mais ça, c'est mon avis personnel, après tout. Euh, il a également, vous voyez, fait beaucoup de bandes dessinées. Donc, euh, tiens, Outre-Mangeur, j'avais oublié, c'est vrai, ça a donné aussi... Euh, euh, donc une bande dessinée, euh, ça a ensuite été un, un film avec, euh, avec ce footballeur-là, Cantona, voilà. euh, qui était pas mal non plus, enfin qui était, qui était, oui, qui était correct, Bon pour cette fois-là, il, il a eu la chance. Euh, vous voyez, il, il est joint également par pas mal de monde pour participer maintenant sur les Lucky Luke, c'est pas ce que je préfère non plus, euh, il a fait d'autres petites choses sympas, des, des BD qui sont très prometteuses, s'il y a deux euh, scénarios qu'il faut absolument adapter au cinéma, je vais lancer un appel. C'est les cobayes, ici, et cœur Tam Tam. Il y a de quoi faire. Les cobayes, c'est un sujet que Tonino Benacuista avait déjà un peu touché dans La Maldonne des Sleepings. Euh, des histoires de médicaments, euh, de, euh, ça change le comportement des gens, ça touche en gros complètement la société, ça change complètement la société. Il y aurait vraiment de quoi faire avec des moyens, quand même, attention. Et sinon, cœur tam-tam, là, il y a une petite histoire de mafia euh, qui est cachée derrière. Euh, il y a de quoi faire également. Pas spécialement beaucoup de moyens, ça, ça peut être fait avec un petit budget. Donc, messieurs les producteurs, franchement, deux scénarios à faire. Donc, ensuite, puisqu'on parle cinéma, s'il y a bien... Deux films qu'il faut voir, euh, ce sont les scénarios adaptés par Benacuista. Euh, il n'a pas euh, adapté des romans qu'il a écrits, il a écrit des scénarios originaux. Donc ce pas de l'adaptation, je suis en train de dire des bêtises. Donc, De battre mon cœur s'est arrêté et Sur mes lèvres. De battre mon cœur s'est arrêté, euh, c'est un film de Jacques Audiard euh, avec Romain Duris, sublime, une tension, en même temps on est... Dans un monde, un univers très pourri, on ne sait pas bien où on met les pieds, mais vraiment pour le spectateur, est, on est en immersion, c'est vraiment quelque chose d'extrêmement grande qualité. Et euh, sur mes lèvres, euh, là c'est euh, avec Vincent Cassel qui a une palette extraordinaire, là on, on voit vraiment le, le bonhomme et ça lui a valu également un César, à chaque fois qu'il a fait un scénario original, c'était à chaque fois un César, c'est dire la qualité du bonhomme. Je termine, donc, avec mon auteur préféré, avec les trois romans qui sont trois, trois portes vers son, son univers, trois portes possibles. Je vous conseillerais Saga, en gros, c'est l'histoire d'une chaîne de télé qui a des quotas, de production française à Calais, sur sa chaîne, il faut absolument qu'il y ait 50% de, des programmes de séries télé qui soient français. Donc on rassemble quatre pauvres personnes, quatre losers, chacun dans leur domaine, euh, dans des films à l'eau de rose, dans des films d'action, des choses comme ça, quatre scénaristes, euh, qui vont avoir le droit pour euh, rien du tout. On va, leur, on va leur dire, vous nous balancez ce que vous voulez euh, comme, euh, comme histoire, ça va passer de toute façon à 4h du matin pour être dans les quotas d'œuvres françaises. Donc vous écrivez ce que vous voulez. Le problème c'est qu'ils vont vraiment écrire ce qu'ils veulent. Et là, ça va commencer à avoir du succès. Il y a des gens qui vont se lever au milieu de la nuit pour regarder la série. Et ensuite, on ne voit plus les programmes à 4h du mat' mais à 6h du matin, etc., etc. Ça devient un phénomène de société. Et ce qui est excellent avec ce bouquin avec Saga, c'est que vraiment, il s'est donné toutes les possibilités du scénario. Il s'est dit, eh bien moi aussi, je suis l'écrivain, j'ai le droit de faire ce que je veux, je vais vraiment écrire ce que je veux. Ça a plusieurs formes, donc on, on croise euh, les quatre personnages qui écrivent les scénarios, on croise euh, la série elle-même qui est écrite, et on croise les euh, personnages de la série qui deviennent euh, des... Euh, Enfin, qui, qui sont des, des, de vrais acteurs dans, dans la réalité. Donc euh, ça joint en plus avec le, le phénomène de société, etc. C'est vraiment excellent. Ensuite, donc ça, euh, la comédia des ratés, euh, c'est un extraordinaire polar, je trouve, parce que c'est un type, c'est l'histoire d'un ancien immigré italien qui est dans son qui est dans son, euh, est dans, son dans, dans son sa rue de Paris tranquille et qui rencontre un ancien copain d'enfance, un Rital, comme il le dit, et ce gars-là va mourir, va être tué, on le comprend très vite, il va être tué, et il lui lègue un petit morceau de terrain en Italie. Il comprend très vite qu'il y a quelque chose là-dessous, ce qui est excellent là-dedans, c'est qu'il ne va pas chercher à trouver les meurtriers de son copain, il n'en a rien à faire, c'est qu'il va essayer de comprendre pourquoi le copain il a acheté ce terrain. Un carré de vigne. Et c'était franchement pas un courageux qui allait commencer à faire du vin. Il y a quelque chose là-dessous qu'il va falloir déterrer. Et là, il va mettre vraiment le nez dans également, de la mafia, des choses comme ça, mais quelque chose de, de, de, de, très, de très malin au niveau, des, au niveau des ennemis qui sont rencontrés. Parce qu'il va rencontrer des ennemis, mais alors de toutes sortes. Excellent. Moi bah franchement, de tout ce que j'ai lu de Benacuista, c'est la comédia des ratés, que j'ai toujours préférée. Et pour l'instant, de tout ce que j'ai lu, il n'est jamais arrivé à atteindre ce niveau-là. Sauf peut-être, c'est pas passé loin, avec Romanesque. Romanesque, je vous avais dit qu'il y avait deux voix, qu'il y avait le grand public et qu'il y avait euh, l'écriture fine. Là, ça joint les deux. J'ai mis 40 pages d'effort au départ en me disant, oh là là, aïe aïe aïe, ah là je vais être déçu, ah ça c'est terrible. Ça m'arrive rarement avec Benacquista, mais là je vais être déçu. Et en fait, une fois qu'on comprend le stratagème au bout de 40 pages, 50 pages, je sais plus exactement là c'est l'essence même du, de l'écriture du roman d'où le titre romanesque c'est extraordinaire c'est vraiment, et là en plus il touche à un thème qu'il qu qu traite régulièrement dans les autres films dans, dans les autres livres euh, c'est euh, le, le couple c'est euh, l'amour c'est euh, le, le sentiment amoureux euh, qu'est-ce que qu c'est -ce que qu'aimer là il va jusqu'au bout des choses ça y est il a atteint je pense c'est plus à peine d'écrire sur, sur le sentiment amoureux Tonino c'est voilà, vous avez fait ce qu'il fallait sur ça, vous avez atteint tout ce qu'il fallait, chapeau. Bon, j'ai essayé de vous décrire un petit peu pourquoi j'aimais euh, Tonino Benacuista, j'espère en avoir convaincu quelques-uns. Euh, tout le problème de, de parler de ça, c'est quand vous tombez sur une interview de Tonino Benacuista euh, euh, dans Street Press, qui date de 2014, euh, il vous explique si je formule en quatre phrases ce que je voulais vraiment faire avec les cobayes, la BD dont on en parlait tout à l'heure, est-ce que ça aurait valu le coup de faire cette BD Non. Le sens, il doit être dans le compte, pas dans le blabla que je suis en train de faire. Donc voilà. Le blabla que je suis en train de faire, il ne sert à rien. Il faut absolument rentrer dans son œuvre. Donc n'oubliez pas de liker cette vidéo si vous l'avez appréciée. Euh, n'oubliez pas de la partager. J'ai eu des abonnés en supplément euh, à partir du moment où euh, certains ont, ont partagé ça sur leur Facebook, sur leur Twitter, des choses comme ça. Là, je vous ai parlé de l'un de mes auteurs préférés, Tonino Benacuista. Il y en aura d'autres, il ne faudrait pas les rater. Je vais essayer de faire le tour de tout ce que j'aime. Euh, C'est également une façon pour moi de remonter dans les recommandations de, de YouTube, euh, de passer euh, devant euh, le type euh, qui réussit euh, à jongler... Euh, avec des bonbons avec ses oreilles euh, ou de passer euh, d'être plus recommandé euh, si vous vous abonnez euh, qu'un type qui réussit à euh, siffler The Final Countdown à la, à la flûte de Pan en soufflant avec son nez voilà voilà donc euh, je vous répète, on like, on partage on n'hésite pas voilà et à bientôt ciao